Bonjour. Bonjour, je vais vous présenter. Oui, alors euh, je m'appelle Sylvain, je suis habitant du quartier, côté 20e arrondissement. Donc euh, ben, là, je découvre euh, les nouveaux aménagements de la place de la Nation. Alors. Euh, bah, C'est vachement mieux qu'avant. Enfin, J'habitais déjà à Nation il y a presque 15 ans. Hein, euh, J'ai connu Nation avec, euh, avec un centre euh, inaccessible, euh, la statue pas mise en valeur, euh, personne n'allait jamais au milieu de la place. Euh, les contrats allées étaient pas mal encombrés. Euh, donc là, ça fait quand même un gros changement. Là, on est content que les travaux soient, soient terminés. J'aime bien passer à vélo, contourner la place par, euh, par les contre -aller. Avant je passais par le milieu, je trouvais ça plus efficace et finalement maintenant je préfère les contre -aller. Il y a quelques petits défauts à revoir euh, avec toutes les intersections et des bordures de trottoirs qui sont encore pas tout à fait à niveau mais, euh, mais c'est quand même plus agréable qu'avant. Et euh, le jardin au milieu, euh, contrairement à d'autres places qui ont été refaites ou qui vont être refaites très minérales, euh, toute cette pelouse, toute cette verdure, ça fait plutôt du bien, c'est bien pour les pique niques non, c'est euh, pour l'instant je trouve que c'est plutôt réussi, là, ça, ça, ça existe depuis pas très longtemps. Euh, J'espère que ça vieillira bien. Ok, et donc là on est au pique-nique, euh, et là il y a plein de vélos, donc on a mis les vélos sur la pelouse. Voilà, au pique-nique de Paris en Selle, donc euh, bah, moi j'habite tellement près que je suis pas venu à vélo. Mais, euh... Ouais, ça devient un lieu de pique-nique intéressant. Euh, le le rond-point central, l'îlot central est devenu tellement grand qu'on euh, en oublie le trafic en fait, qui passe autour. Et le fait qu'il y ait aussi quelques feux sur le rond-point avec cinq traversées piétonnes, bah, ça ralentit beaucoup les voitures et ça diminue le bruit. Merci.